access.com est né en 2006 de l'envie de faire connaître la ville accessible et inclusive, celle qui tient compte des personnes à mobilité réduite. Pour accomplir sa mission, l'association met en ligne un guide des bonnes adresses, outil collaboratif, qui permet de recenser en ligne les lieux, partout en France et même à l'étranger, par niveau d'accessibilité. Le site et l'application comptent aujourd'hui 25 000 visites mensuelles et recensent plus de 70 000 lieux référencés par 2500 500 j'accèdeurs. 6 permanents et 12 000 citoyens se mobilisent dans le repérage des lieux lors des journées et des nuits de l'accessibilité. Pour participer, il suffit d'un smartphone avec l'application j'accède. Prochaine étape, proposer ces informations sur des sites partenaires grand public. Ben de... J'accède vient du fait que, que finalement un tiers de la population euh, rencontre des problèmes en mobilité et parmi elles, euh, un certain nombre ren euh, renoncent à sortir euh, faute d'informations suffisantes. Ça peut être la peur de euh, l'ascenseur trop petit, euh, l'absence de rampe euh, ou, ou des choses comme ça. Et donc pour éviter euh, ce renoncement, J'accède à lancer le Premier guide collaboratif où sont recensés l'ensemble des lieux accessibles. Donc, ça, ça peut être une boulangerie, ça peut être un cabinet médical. Et euh, en donnant ces informations, si on précise, les personnes à euh, envie interdite euh, n'auront pas peur de la mauvaise surprise. Parce que la mauvaise surprise fait que les personnes finissent par s'isoler et rester enfermées chez elles. Donc, ce guide, bah, tout le monde peut participer et euh, effectuer un geste citoyen avec son smartphone, en référençant avec l'application J'accède, des lieux accessibles, c'est très simple. Il y a un petit questionnaire à remplir et ça aide énormément du monde. Enfin, je dirais que le soutien de la France s'engage, c'est la possibilité de développer notre projet à grande échelle et d'augmenter notre impact social auprès d'un nombre de bénéficiaires beaucoup plus grands. Et euh, donc, euh, on est dans le process de, de changement d'échelle. Euh, de plus en plus de structures sont prêtes à nous suivre euh, dans notre mission. Et c'est aussi à ça que un France s'engage, c'est euh, euh, fédérer les énergies pour faire progresser la société.